Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Brille, je vais parler aujourd'hui du contrat de service. Donc, 1, on va parler, définir qu'est-ce qu'un contrat de service. 2, euh, à quoi sert un contrat de service. Et 3, pourquoi je parle aujourd'hui de cet élément indispensable pour une entreprise et pour un freelance. Un contrat de service, c'est tout simplement un document qui contient les différents articles ou les différentes clauses qui relient un prestataire à une, so à une autre société ou un client. On va dire un prestataire et un client. Plus généralement, une société et une autre société. Donc une société fournisseur et un société cliente. Il contient des termes légaux qui peuvent être utilisés contre vous ou contre le client en cas de manquement d'une de ces articles ou de ces.. Euh, clause qui a été convenu au départ. On va parler quels sont les risques, pourquoi on effectue un tel contrat et est-ce qu'il est totalement légal ou correct si elle est rédigée par une personne quiconque qui peut être vous ou par une personne qui appartient à une filiale juridique telle qu'un avocat par exemple ou un juriste. A tout à l'heure. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, un contrat de service est un document euh, légal qui relie deux entités, un fournisseur et un client, par rapport à un service donné ou par rapport à, à une activité euh, reliée à ce contrat. Par exemple, le développement de sites web, prestation de services en régie, c'est-à-dire directement chez le client euh, chaque jour, euh, prestation réseau, création euh, audit, création d'une un, brochure ou tout autre type de service par exemple restauration, médecine ou autre, Donc, que ce soit de l'expertise ou de l'activité générale. On leur dit généralement pour relier ces entités par rapport à termes qui vont être définis directement dans l'article et parfois qui peut contenir des sanctions en cas de manquement aux responsabilités prévues. Voilà. Donc grosso modo un contrat c'est quelque chose qui n'est pas facile dans le sens juridique et légal et qui vous protège et qui protège votre client aussi. Elle est indispensable pour démarrer une activité, Elle est indispensable pour vous, pour garantir vos propres moyens. Et ce n'est pas conseillé de prendre n'importe quoi le décomment sur Internet, surtout quand on parle des grandes sommes et quand il y a des articles qui peuvent vraiment être gênants pour vous, principalement. Voilà, que ce soit vous êtes un client ou un fournisseur il faut faire attention les articles où le contrat peut être interprété euh, de plusieurs façons et c'est plusieurs façons qui veulent l'interpréter bah, vous de 1, de 2 un avocat, de 3 votre client ou votre fournisseur Donc faites attention il ne faut pas avoir des phrases ambiguës générales et qui n'ont pas de sens ou pas de relation avec votre activité Évitez. Euh, de signer sans lire vos contrats, c'est pas facile à suivre derrière et c'est pas quelque chose que vous pouvez prendre à la légère. C'est pas un contrat de ligne téléphonique, c'est un contrat qui porte l'image de votre entreprise ou votre image en personne. On va passer après, quels sont les risques et pourquoi j'ai mis cette vidéo donc euh, voilà, on arrive à la phase finale, pourquoi j'ai fait cette vidéo, pourquoi je parle des contrats Bah freelance ou toute personne euh, physique ou morale exerçant une activité commerciale ou technique ou euh, de restauration ou autre a intérêt de savoir comment faire un contrat et quels sont les risques. Donc c'est pas le fait d'avoir la capacité de rédiger des contrats mais aussi d'avoir la capacité de les interpréter de euh, faire du service avec des personnes qui sont principalement honnêtes et correctes, de savoir qu'est-ce que vous signez, avec qui, de bien lire les contrats, de faire attention à ce qui est écrit, de ne pas signer n'importe quoi, de ne pas faire confiance aux gens. Le business, principalement, c'est éviter de tout raconter ou de tout écrire ou de tout dire. Donc travailler serein, ça veut dire travailler en étant très clair et très carré et ne pas accepter n'importe quoi surtout ne pas accepter n'importe quoi que ce soit par rapport au prix de vos prestations par rapport aux qualités de vos prestations par rapport aux différents euh, clauses dans l'article et les articles qui sont rédigés dans votre contrat donc faites bien attention à ce que vous faites ne vous lancez pas dans un business sans faire attention au départ Personne nous va conseiller par rapport à ça généralement les clients ou les fournisseurs prennent les novices comme étant des euh, victimes on va dire en les faisant signer des contrats qui sont généralement exorbitants ou euh, qui leur peut les remettre en tant que dans une situation un peu difficile qui ressemble beaucoup à une situation de euh, on va dire d'utilisation ou de surutilisation donc faites bien attention euh, surtout à sur quoi vous allez signer si c'est possible faites bien évaluer vos contrats par des avocats donc euh, prenez un avocat euh, ou un juriste en ligne il pourra évaluer votre contrat par exemple et si vous avez bien sûr pas du tout l'expérience d'évaluer les contrats lisez très très bien ce qui est écrit évitez d'avoir sur un contrat des mot ambigu parce que généralement ce mot ambigu peut être utilisé euh, entre autres, comme des mots généraux. Par exemple, quand on dit « Interdit de travailler chez un client »,« Qui est le client ?» Il faut bien avoir des mentions écrites, claires et bien définies. Il y a certains contrats, et on va dire la plupart des sociétés de services aujourd'hui, utilisent des contrats très ambiguës et très généralistes et qui sont généralement pas du tout légales et qui vont en fait signer des contrats qui sont pas du tout légaux. Faites attention à ça. Lisez bien vos contrats signez rien tout de suite donnez vous au moins 24 heures avant de donner un accord ou un désaccord prenez votre temps évaluez ce que vous avez eu comme document par un professionnel si vous n'êtes pas ou vous n'avez pas les compétences ou les connaissances nécessaires pour l'évaluer ce n'est pas compliqué mais ça vous évite des euh, des problèmes futurs voilà, ce sont mes conseils d'aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end et à la prochaine.